Bonjour à toi cher spectateur. compétition officielle de Mariano Cohn et Gaston Dupra, c'est un film que j'avais envie de voir juste pour ce trio de tête. Ce trio de tête vendait du rêve, déjà parce que les trois sont producteurs exécutifs du film, donc ça se voit qu'ils ont voulu s'investir à fond là-dedans, mais au-delà de ça, parce que c'est ces trois acteurs qui semblent vouloir porter le métrage, parce que le concept a l'air d'être alléchant, mais s'il n'y a pas les bons acteurs pour suivre derrière, ça peut complètement tomber à plat. Donc j'avoue que ce concept, plus ces trois acteurs, c'est ça qui me titillait et qui m'a donné envie de voir ce film en salle. Le résumé pour faire simple, Humberto Suarez est un riche homme d'affaires qui a l'impression de n'avoir rien laissé comme trace à l'humanité. Le jour de son anniversaire, il décide de se lancer dans un projet fou, produire un film qui marquera l'histoire du cinéma, porté par la crème du 7e art. Alors, c'est bien pété. Dans son genre, c'est vraiment une comédie qui est complètement délirante, qui est fumée comme c'est pas permis, qui est aussi jouissive que jubilatoire et devant laquelle on ne s'ennuie pas une seule seconde. Ça, c'est évident. Par contre, c'est trop long pour ce que ça a à nous raconter. Et le concept ne tient pas l'ensemble de l'œuvre. En fait, c'est dommage parce que foncièrement, dans sa base, le film aurait dû m'éclater. Et je trouve que réellement, Dupra et Kohn arrivent durant une grande majorité de l'œuvre à donner lieu à quelque chose qui est vraiment fun et drôle. Mais passé un certain stade, je trouve qu'on s'oriente dans une espèce de direction où le film semble vouloir se suffire à lui-même et où du coup ce qui était une bonne idée à la base devient très répétitif et ne semble pas s'équilibrer avec la métaphore et le côté très métaphysique que possède le long métrage puisque littéralement on est dans une mise en scène d'un projet de long métrage filmé donc comme un long métrage. À partir de là, on est dans un moment de cinéma qui se voudrait extrêmement réflexif par rapport à ce qu'on met en scène lorsque l'on est réalisateur et à ce que l'on souhaite voir lorsque l'on est scénariste et créateur de long métrage. Donc là-dessus, c'est vraiment une super idée. Et rapidement, en fait, on trouve que ça possède ce flegme typiquement argentin qu'ont les deux réalisateurs et qu'ont le cinéma, les cinéastes argentins depuis un bon petit moment. C'est-à-dire qu'il y a une vraie puissance cynique et noire qui se dégage de cette comédie qui devrait fonctionner tout du long. Et en fait, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des moments où on se dit vraiment que même si ça se tient, même s'il y a des superbes idées, c'est trop maladroit pour réussir à nous emporter jusqu'au bout. Et C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Les comédies hispaniques sont souvent portées par une idée assez folle, mais surtout par une envie profonde de la part d'un auteur, ou de plusieurs, de jouer avec les codes du cinéma pour donner lieu à un peu plus qu'à une énième et simple comédie de gag ou de burlesque, mais à un véritable instant de fantaisie. Le duo Kon nous offre un moment de cinéma à mi-chemin entre un burlesque pur et une envie profonde de nous emporter dans un moment de cinéma jouant avec le 7ème art. Et même si l'idée se tient extrêmement bien durant une grande majorité de son temps, il faut bien avouer qu'aucun véritable équilibre n'est trouvé dans la forme ou dans le fond et cela donne l'impression que l'œuvre ne va jamais au bout de son idée. En termes d'écriture, donc, le scénario est écrit par la base par Andrés Duprat, donc frère de Gaston Duprat, avec qui il coécrit le scénario, ainsi que Marianne Ocon, qui, bien évidemment, comme souvent, apporte un petit soutien à la conception de l'écriture. Vraiment, cette écriture, si on devait imaginer une structure globale à celle-ci, on dirait qu'elle se divise en deux temps. Il y a un premier temps, c'est la découverte. C'est réellement la compréhension de qu'est-ce que c'est que ce projet. Dans quoi on rentre, qui sont ces personnages, pourquoi ils sont là. C'est tous ces petits aspects-là qui sont réellement de l'ordre de l'épanouissement dans la narration du spectateur. Le spectateur est vraiment réjoui par ce qu'il découvre. Et cette partie-là, c'est la partie la plus réussie. Disons que c'est une première moitié de film. Et on a une deuxième moitié de film qui voudrait être un combat de coq. Entre les deux acteurs, mais également par le biais de cette réalisatrice coincée au milieu. Et c'est cette partie-là que je trouve un peu déséquilibrée. C'est-à-dire que là où la première partie, on est vraiment dans un jeu de rythmique qui est vraiment séquentiel, c'est-à-dire de scène en scène, on va voir un petit peu les égos s'élever, les personnages gagner en charisme, en puissance, en présence dans l'écriture. Et cette partie-là, réellement, se maintient très bien parce qu'il y a un vrai rythme et un vrai jeu entre comédie et réalisme de composition qui, je trouve, fonctionne bien. Et dans la deuxième partie, ce qui est dommage, c'est que on sent qu'il y a encore les idées qui étaient présentes dans la première partie qui sont là, et qui permettent à l'ensemble de se tenir, mais on se dit rapidement que certains personnages sont soit sous-exploités, soit mal dirigés, soit mal emmenés, soit au contraire que peut-être l'aspect un peu trop égocentrique de leur personnalité n'arrive pas à tenir jusqu'au bout. Et c'est cette partie-là en fait qui malheureusement fait qu'en tant que spectateur, on est un peu en train de se dire que c'est trop long, que c'est maladroit, que c'est bancal, et que toutes les métaphores qui pouvait y avoir derrière, toutes les réflexions autour de la création artistique et de l'ego présent forcément quasiment toujours dans ce genre d'équation, et, et ben, c'est là qu'on se dit que l'équilibre n'arrive pas à se faire et que du coup on est un peu perdu. En train de se dire je me marre bien, je m'amuse bien, mais est-ce qu'il y a un véritable sens à la fin à tout ce qui vient de se passer Ou est-ce que c'est juste là pour nous divertir, nous amuser et vaguement avoir un petit côté corrosif sur l'industrie du 7e art les frères Dupra, accompagnés de Con, veulent emmener ce making-of de long-métrage dans une direction où, en tant que spectateur, on est presque fasciné par tout ce qui se met en place et tout ce qui se construit par l'excentricité de ces personnages et de ce contexte de création et de réflexion autour de l'ego. L'ego devient la mise en perspective de la création artistique pure, ne donnant pas simplement lieu à quelques moments de comédie mais à une véritable construction en arc autour de l'idée du choc, à la fois d'une rencontre folle qu'il peut y avoir lorsqu'un groupe décide de construire un objet de cinéma, mais surtout qui cherche à donner lieu à quelque chose qui les mette en avant. Et c'est là que l'écriture se tient à merveille. En termes de mise en scène, Kohn et Dupra, ils ont vraiment souhaité le plus possible coller à une certaine forme de crédibilité. Et au-delà de cette crédibilité, ce que j'évoquais tout au début, cette force d'impact qu'ont ces personnages. Je veux dire qu'à partir du moment où on a d'aussi grands acteurs, comme on l'évoquera ensuite, euh, on peut se permettre de laisser la mise en scène se mettre un petit peu en retrait pour les mettre en avant. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Kohn et Dupra, leur objectif c'est réellement de mettre en exergue des personnages, de les mettre en avant, de jouer avec eux, de jouer avec leur caractère, leur opposition, leur rapport de conflit, leurs euh, petits instants de fantaisie où ils vont s'amuser un petit peu avec les situations. C'est tous ces éléments là en fait que les deux cinéastes ont envie le plus possible de porter et c'est dans cette partie là finalement qu'on sent qu'ils s'éclatent on sent qu'ils ont envie à ce moment-là de réellement nous emmener dans une direction où en tant que spectateur, on doit être dans une position jubilatoire. On doit s'éclater par rapport aux différentes situations. On doit se marrer face à ces jeux de comédie, face à cette ambiance un peu survoltée, face à cette manière de, de, de jouer un petit peu avec le personnage artistique et le personnage qu'ils sont supposés interpréter. Et toute cette partie-là, réellement, elle gagne en puissance et en énergie au fur et à mesure qu'on se laisse porter par tout ça. Et c'est cette partie-là, finalement, qui est assez géniale dans la mise en scène. Parce que on sent que les deux cinéastes, ils n'ont pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin de faire des super coupes de montage, euh, d'en rajouter. Il suffit juste d'avoir un beau plan, bien égal, que ce soit en termes de composition ou en termes de mise en relief de ce qui est important au sein de celui-ci. Il suffit juste de le laisser prendre place et la magie va opérer. Après, par contre, ça peut avoir certaines limites, ça c'est évident. Kone et Dupla ne cherche pas simplement à poser une comédie qui se limiterait à une simple petite idée, et en ce sens, la mise en scène est purement et simplement explosive par de nombreux aspects, mais il manque un petit quelque chose pour tenir la réalisation et donner lieu à un peu plus que simplement un bon moment. Les deux metteurs en scène donnent tout de même lieu à un moment de cinéma qui nous embarque de bout en bout dans une pure jouissance de fantaisie qui se tient notamment par le charisme indéniable des personnages qu'ils mettent en scène, et en un sens, cela suffit à donner lieu à de petits fragments de pure folie qui manquent un peu de logique, mais qui se tiennent tout de même assez bien. En termes de casting, bah, ça va être assez simple, il n'y a pas beaucoup de rôles secondaires qui sont plus marquants que ça. en fait. On pourrait retenir José Luis Gomez, qui joue Humberto Suarez, donc le fameux producteur qu'on voit au tout début, qui est plutôt sympathique, mais sans plus. On peut retenir Manolo Solo, on peut retenir Nagore euh, Arambura, on peut retenir euh, Irene Escolar, Pilar Castro, on peut retenir Coldo Lavari, on peut retenir Juan Grandinetti. Indéniable, ces acteurs-là sont bons. On peut retenir aussi également les très grandes performances de ce trio tête, à commencer par Penelope Cruz et Antonio Banderas, qui sont deux acteurs que je trouve immenses et que j'adore, et qui ici réellement déploient tout leur talent. Mais ça serait oublié le dernier membre de ce trio, beaucoup moins connu pour nous pauvres français que nous sommes, mais qui moi m'a soufflé du début à la fin, et je trouve que c'est réellement lui qui ressort de cet ensemble lorsqu'on arrive à la fin du métrage. Oscar Ramirez est fantastique. A mes yeux, il est le maillon essentiel de ce trio de tête, certes porté par les trois acteurs, mais où il ressort comme étant le plus charismatique, le plus fort et le plus juste. Au bout du compte, Compétition Officielle est... est un film drôle et sympathique. Mais pas grand chose de plus. Et c'est un petit peu dommage parce que réellement, je pense que le film aurait pu être beaucoup plus corrosif, beaucoup plus cinglant, beaucoup plus noir, beaucoup plus cynique, et que à la fin, même s'il y a ça... On se dit que c'est trop faible pour réussir à tenir ensemble. On se dit qu'il y a plein de petites maladresses d'écriture, une mise en scène qui certes se met au service de ces acteurs qui sont réellement excellents, mais qui n'apportent pas grand chose de plus. Et cette partie là que je trouve dommage. Et aussi, gros point, je le répète, c'est un poil trop long. Le film aurait duré une heure et demie, aurait été dynamique, cinglant, sec, direct. Ça aurait été parfait. Deux heures, c'est quand même un poil lourd. Mais tout de même compétition officielle de Mariano Cohn et Gaston Dupra, si vous avez l'occasion de le voir en salle, ben je pense que vous allez bien vous marrer. Et si vous êtes fan de ces trois acteurs, ou en tout cas au moins de deux d'entre eux, et ben je pense que vous allez vous éclater. Sinon, allez-y avec des pincettes, parce que peut-être que vous pourriez passer à côté de l'idée emmenée par les deux cinéastes. A plus